Salut tout le monde, c'est Nathalie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que CryptoTab. Donc avant que la vidéo commence je t'invite à t'abonner parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens qui regardent mes vidéos ne sont pas du tout abonnés. Et ça c'est dommage, donc je t'invite vraiment à t'abonner et à mettre un j'aime. Allez c'est parti. Donc qu'est-ce que CryptoTab CryptoTab c'est une extension Google qui va vous faire gagner des bitcoins lorsque vous allez sur Internet. Donc pendant que vous faites vos recherches sur Google, YouTube etc., derrière lui il va générer des bitcoins et vous n'avez besoin de toucher à rien. C'est très facile à utiliser. Donc ici on est sur le panel CryptoTab. Donc on peut voir le nombre de bitcoins que j'ai gagné donc voilà donc j'ai gagné 13 satoshi et on peut aussi voir ici un petit bouton pour pouvoir régler la puissance en fait de notre minage donc après ça vous de décider selon la puissance de votre ordinateur vous mettez ce que vous voulez moi je peux mettre max il euh, n'y a aucun souci Juste que ça va souffler un peu plus au niveau du ventilateur. Donc vous aurez un lien dans la description pour télécharger CryptoTab et je vais vous expliquer pourquoi il faut télécharger CryptoTab via ce lien. En gros, CryptoTab ça marche beaucoup avec le nombre d'affiliés. Donc plus vous invitez de gens, plus vous allez gagner de l'argent. Imaginons pour ma part que euh, vous êtes 10 à avoir téléchargé CryptoTab via mon lien et que chacun d'entre vous vous l'avez partagé à trois amis. Donc on calcule et ça fait un revenu à peu près de 1415 dollars par mois. Donc c'est approximatif. Donc l'intérêt en fait de cette application c'est que moi je vous diffuse mon lien et en fait vous vous allez aussi diffuser vos liens après donc vous pouvez diffuser vos liens euh, à vos potes ou leur envoyer un message en lui disant juste tu télécharges tu laisses tourner c'est tout t'as rien besoin de faire et ça te génère de l'argent vous avez aussi le moyen de diffuser votre lien de parrainage dans la description de cette vidéo je vous invite à le balancer comme ça les gens pourront cliquer s'inscrire via celui ci ou alors vous pouvez le faire également via euh, le forum genesis mcfr et vous balancez vos liens, etc. Vous les envoyez pour que les gens génèrent de l'argent, etc. Donc vraiment, l'utilité de cette euh, extension Google, c'est tout simple. Vous avez juste à laisser tourner en arrière-plan l'application, ça génère des bitcoins, et vous avez juste à inviter vos amis pour faire augmenter vos revenus en quelque sorte. Le but, en fait, c'est juste de balancer votre lien et de laisser tourner l'application. C'est comme ça que ça va marcher. Donc vraiment, faites-le. Ça coûte rien. Et c'est même plutôt bénéfique. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager, à commenter et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et n'oublie pas d'aller faire un petit tour hein, sur le forum de Genesis et de balancer ton lien. Allez, à bientôt.